Eric, juste un petit message pour t'aider à donner plus de concret à ta chaîne. Te dire que tu m'as beaucoup aidé, ça fait à peu près deux ans maintenant, je pense que je suis tombée un peu par hasard sur tes vidéos, et... Il y avait un petit message pour dire, tiens, prends un rendez-vous et, et, on, et on en discute. Quoi. Donc j'ai pris rendez-vous. Et très vite, j'ai reçu un message plein de peps qui m'a dit, « Wouah pascal j'ai vu que tu t'étais inscrit super, on se voit euh, telle date, euh, un dimanche je pense. » Et ça m'a fait du bien, j'étais pas bien à ce moment-là, c'était vraiment... Euh, une période très compliquée dans ma tête dans ma vie surtout dans ma tête forcément et j'ai décidé ben, de faire confiance un peu à ce, ce, ce monsieur là qui était euh, si simple motivant bienveillant et donc je suis euh, on s'est rencontré un peu euh, sur le net avec euh, toi en face euh, qui habitait euh, euh, les états unis à l'époque, je pense. Et moi, de mon côté, euh, avec les larmes un peu aux yeux, euh, les difficultés que je pouvais avoir à cette époque. Et à ce moment-là, euh, j'ai tellement kiffé, tellement aimé ta façon simple de prendre les choses, tellement pragmatique, euh, que je me suis sentie tout de suite bien, et j'ai pris une formation plus longue, avec euh, un accompagnement qui permettait, on va dire, euh, toutes les semaines, d'avoir un peu un peu de temps euh, pour discuter. quoi. On a eu quelques moments où euh, je te parlais par téléphone, tu me répondais, et euh, en fait je te parlais par vidéo et tu me répondais par une autre... Euh notre audio et on, on se on a on a échangé comme ça ça m'a bien motivé pour poursuivre à l'époque j'étais suivie par une psychologue en direct ça coûtait ultra cher et elle me, me sortait des platitudes toi tu m'as donné des choses vraiment concrètes comme le journal de la gratitude Tipeee aussi, c'est un peu comme ça que je suis tombée sur, sur tes vidéos, parce que Tipeee c'était un peu euh, la baguette magique pour sortir de la dépression. Et au final, euh, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ça qui, qui marchait, c'est-à-dire que c'est jamais aussi simple qu'une baguette magique. Je pense que comme tu le dis souvent, euh, les, les, les choses miraculeuses, euh, ça n'existe pas. Mais petit à petit, en fait, en mettant le, un pied devant l'autre, en se mettant à aimer euh, en fait aimer les petites secondes qui sont devant toi sans, sans chercher à, à regarder trop derrière ni trop devant euh, cette envie finalement de profiter tous les moments que tu vis et euh, et, et cette bienveillance hmm. Ça m'a vraiment fait avancer. Donc, euh, quelque chose que je fais beaucoup aujourd'hui, enfin, ce que je fais systématiquement aujourd'hui, c'est de la méditation le matin. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément aussi clair dans tes, euh, en fait, dans tes interventions. Tu parles beaucoup de Tipeee, de Fly, etc. Ça, c'est quelque chose que je fais un peu pendant la journée. Mais c'est jamais aussi puissant que euh, les 20 minutes de méditation ou je m'accorde qui me permettent de me calmer, de calmer mon mental avant de, de, de commencer à, à faire de l'action. Donc euh, un peu pour résumer ce que tu m'as apporté, c'est surtout euh, euh, le PEPS, euh, le fait de ne pas être ne euh, pas avoir le moindre sentiment d'être jugé par toi. Euh, d'être regardé avec bienveillance et d'être, euh, je pense, boosté par cette bonne humeur, par euh, cet enthousiasme, cet optimisme que tu as. Euh, ben en fait, je, je m'en passe pas, quoi. Je, je continue euh, tous les jours euh, à écouter tes petites interventions euh, et, et ça me fait du bien parce qu'au final, avoir quelqu'un qui. Euh, qui a les mêmes valeurs que moi, même si tu es loin, même si tu es en Suisse, que je suis euh, dans mon massif central, je me rends compte que c'est quelque chose de, de magique en fait. Je trouve que l'internet, les, les, les, etc., me permet de, de trouver euh, une personne comme toi qui est unique et qui. Euh, euh, voilà, qui me, qui me fait du bien, euh, ce qui serait super compliqué sans, sans Internet, parce que je, comme je disais, je suis tombée sur une psychologue un peu par hasard et en discutant avec elle, mais j'avais aucun atome crochu. Toi, je ne discute pas beaucoup avec toi, euh, on, euh, je t'écoute, euh, je t'écris un peu de temps en temps sur le groupe WhatsApp. Mais euh, bon, même si on n'a pas ce dialogue-là, je sens vraiment qu'on est sur la même longueur d'onde et euh, que la bienveillance que tu as, le fait de ne pas te prendre la tête de, de prendre les choses simplement sans euh, sans à chaque fois se trouver euh, euh, à, à juger à, à se plaindre à... enfin ce que nous on vit un peu en permanence ici au niveau des français c'est à dire que euh, on est entouré de cette négativité de, de gens qui, euh, par défaut, euh, lorsqu'ils ont une, une situation qui leur, euh, qui leur arrive, euh, ils vont se dire « ben là, euh, quelqu'un essaye de m'entuber euh, » ou « euh, je suis contre euh, ». aucune euh, voilà, Toujours un a priori négatif, sans, sans commencer par l'a priori positif. « Bon, ben, si j'accepte ça, qu qu'est-ce qu qui se cache derrière C'est trop beau pour être vrai ?» ou euh, C'est fatigant à la longue. Et euh, avoir quelqu'un qui finalement euh, euh, laisse tout ça de côté, euh, se dit « ben Moi, je vis euh, ce que je vis, je suis euh, bien sur euh, mes valeurs, euh, bien dans mes baskets, euh, ben, ça fait du bien, parce que c'est vrai que on est... Euh, on est entouré de, de gens, d'une société qui est euh, toujours dans le paraître. Et, euh, et avoir quelqu'un finalement qui est euh, franc, euh, authentique, ça, ça change tout. C'est euh, vraiment une, un bol d'air pour moi euh, parce qu'il parce qu n'y en a pas beaucoup comme toi. Voilà, euh, je ne suis pas complètement arrivée à une vie sans peur. J'ai plein de choses qui, qui restent euh, compliquées pour moi, mais je vais beaucoup mieux qu'avant. C'est-à-dire euh, ben, que je, je vois la vie du bon côté, j'ai plein de choses positives dans ma vie. Et, et même si parfois je craque, hein, ça m'arrive de, de, de trouver, euh, trouver des choses compliquées, de trouver des choses dures. En ce moment, j'ai mon chef qui me fait vraiment sué, j'ai vraiment du mal avec lui, euh, j'ai l'impression qu'il me... Voilà, un nouveau, un nouveau chef qui, qui essaye de, de m'imposer des choses que je ne trouve pas très logiques ou pas très intéressantes. Et ben malgré tout, euh, bah, je prends les choses comme je suis et euh, comme elles arrivent avec euh, ma famille qui m'entoure, mes enfants, mon mari... Et c'est pas mal. Euh... Je... je suis presque contente au final d'avoir de... encore ce petit challenge là, qui est euh, ben, la relation que j'ai avec, euh, avec ce chef un peu, euh, un peu compliqué. Parce que je me dis que, ben, que la route, elle est, euh, elle est devant moi, euh, que je suis pas encore arrivée, mais que, ben, que j'ai fait un bon bout de chemin. Et... Euh... Et que j'ai des choses à apprendre, mais que c'est pas, euh, pas complètement euh, euh, sans espoir. Quoi. Je, je, je sens que ben, tous ces petits moments où je craque, parce que je suis quelqu'un de très émotif, qui me met à pleurer un peu pour rien. Donc face à des gens comme ça qui me rentrent dedans, euh, j'ai un peu de mal à, à retenir mes larmes. Ça, ça me, ça me stresse. Quoi. Je me dis que petit à petit, euh, je j'y arriverai quoi même si euh, pour l'instant j'ai pas l'impression que ça s'améliore plus que ça à ce niveau-là, mais il y a plein de choses ailleurs qui s'améliorent, donc je me dis ben petit à petit et eh ben ça ira mieux et, euh, et comme je dis, c'est pas une mé méthode miracle hein, ce que tu nous, nous apportes mais c'est plein de bon sens et, euh, et savoir qu'on a une personne sur qui compter, sur lequel euh, au final, euh, on a quand même beaucoup, euh, bah, vraiment confiance. Ça, c'est vraiment euh, très intéressant et euh, très. Enfin, euh, ça nous donne des bases pour, pour avancer. C'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver quelqu'un comme ça. Et pour moi, euh, bah, tu m'inspires vraiment. Merci Eric. Et puis euh, à bientôt. Au revoir.